Ramadan se rapproche à grands pas et j'ai pas trouvé mieux que la recette de nane au fromage dont tout le monde raffole. Ce pain indien qui ressemble également aux crêpes marocaines se déguste bien chaud et fourré au fromage. Dans un petit bol, je vais diluer un sachet de levure déshydratée avec un peu d'eau tiède et pour aider notre levure à bien lever, je vais ajouter une petite cuillère de sucre semoule. Alors, comme toutes les pâtes, on peut la travailler soit à la main, soit au robot. Aujourd'hui, j'ai décidé de travailler mes muscles un peu pour montrer à ceux qui n'ont pas de robot chez eux comment faire leurs pâtes à la main. La première étape, il faut d'abord mélanger tous les éléments secs, la farine, le sel, la levure chimique. Donc là, on va pouvoir commencer déjà à mélanger ces éléments secs et on va pouvoir former un puits. La deuxième étape, ce sont les éléments liquides que nous allons ajouter dans le puits, dont deux cuillères à soupe d'huile, un pot de yaourt velouté, de la levure boulangère déshydratée que vous aurez préalablement laissé gonfler avec un peu d'eau. Et on va commencer à pétrir la pâte en rajoutant de l'eau au fur et à mesure. Au bout de 10 minutes, la pâte est pétrie. Donc on va la laisser se reposer pendant 2 heures et on va la recouvrir avec un torchon. Au bout de 2 heures, notre pâte a bien gonflé. Donc nous allons pouvoir confectionner nos nanes au fromage. Ici, j'ai choisi un pot de 100 g de fromage Philadelphia que vous pouvez remplacer avec n'importe quel fromage fondu, deux petits poivrons rouges et verts, un demi-oignon et une grande cuillère de coriandre. On va mélanger tous ces ingrédients dans un bol et on va réserver notre farce au frais. Je vais d'abord enfariner le plan de travail. Je récupère à chaque fois des boules que j'avais préalablement huilées. À ce moment-là, il ne faut pas trop travailler la pâte. Nous allons mettre notre farce de fromage au centre et reformer une boule. Ensuite, on va aplatir pour former notre natte à l'aide d'un rouleau. Allez-y tout doucement pour que le fromage ne s'échappe pas. À présent, nous allons cuire nos crêpes dans un four préalablement préchauffé à 260 degrés pendant 5 à 6 minutes à surveiller de près. Voilà donc les nanes sont déjà prêts, vous pouvez les badigeonner d'huile d'olive ou du beurre, c'est comme vous le souhaitez. Voilà donc ma vidéo touche à sa fin, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Et je n'ai qu'à vous souhaiter, bon appétit